Light, light, light. I am coming with a surprise. Light, light, light. Des rêves en lumière sur des bobines des kilomètres et des kilomètres de passion, Los Angeles, Hollywood, de la pellicule des stars et du son.